Né pour transformer des vies, le révérend Alain-Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un Père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. Ta foi, c'est être sûr Crois en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, et dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Il y a des dimensions dans l'univers même Où la notion de temps n'existe plus Quand vous entrez dans les histoires d'années-lumière Ça devient très compliqué Regardez, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit au deuxième culte Et c'est quelque chose que je dis très souvent Très très souvent Vous savez, il faut avoir étudié la dimension prophétique Il faut avoir grandi là-dedans Il faut avoir fait des erreurs là-dedans Avoir vu des gens faire des erreurs Et à induire d'autres personnes en erreur Pour comprendre ce que je suis en train de dire On est sur le thème « Comment entendre la voix de Dieu ». Vous vous rappelez, hein, le matin, depuis le matin, on voit comment entendre la voix de Dieu. On a vu beaucoup de choses. On a vu au premier culte que c'était important d'entendre la voix de Dieu pour euh, euh, beaucoup de raisons. La première raison, c'est qu'on euh, réussit notre destinée quand on entend la voix de Dieu. Parce que Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Nous sommes venus sur la terre pour une raison. Nous sommes venus sur la terre pour un but et Dieu connaît ce but. Et en sachant entendre la voix de Dieu, nous saurons euh, ce pourquoi nous sommes venus sur la terre parce que Dieu va nous parler. On a vu aussi que pour les affaires, c'est extrêmement important parce que Dieu connaît tout. Et lorsqu'on fait les affaires, en entendant la voix de Dieu, on peut savoir dans quel domaine investir et dans quel domaine ne pas investir. Est-ce que vous me suivez? Dieu sait quand est-ce que le bitcoin va descendre et quand est-ce qu'il va monter. Alléluia! Amen! Amen! Donc on peut entendre Dieu nous dire « Non, investis! » ou n'investis pas. Est-ce que vous me suivez? Dieu voit tout, il connaît tout, donc entendre la voix de Dieu, c'est extrêmement important, même pour le mariage. Amen? Parce qu'il connaît le type de femme qui te faut, le type d'homme qui te faut. Ok? Et euh, après, on a vu que, en fait, pour euh, entendre la voix de Dieu, c'était important de connaître la composition de l'homme. On a vu que l'homme est un esprit, euh, il a une âme, et il vit dans un corps. On a vu que l'homme était en trois dimensions, il n'était pas en deux dimensions. Les animaux sont en deux dimensions, ce sont des âmes, ils ont des corps. Les plantes sont en une dimension, ce sont des corps. On dit que ce sont des êtres vivants, ok Ce sont des plantes vivantes, je ne sais pas comment vous appelez ça. Est-ce que vous me suivez Et euh, l'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Et on a vu que... Euh, celui qui ne connaît pas Dieu, okay? celui qui n'est pas en communion avec Dieu, il est mort spirituellement. Et la mort spirituelle, ce n'est pas l'inexistence spirituelle. Ça, c'est très important ce que je suis en train de dire. La mort spirituelle, ce n'est pas l'inexistence spirituelle. La mort spirituelle, sur le plan biblique, c'est la séparation avec Dieu. Bibliquement, on dit que quelqu'un est mort spirituellement parce qu'il est séparé avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est spirituellement inexistant. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, les incroyants, okay, ils ont un esprit et ils peuvent avoir une activité spirituelle. Si on doit rester dans un langage purement biblique, on dira qu'ils ont une activité spirituelle. « Spirit ». Est-ce que vous suivez Parce que euh, dire « activité spiritiste », ça ne se dit pas à ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît, on dit « spirit ». Est-ce que vous suivez Pourquoi ne pas dire que euh, les incroyants ont une activité spirituelle Parce que quand on lit la, la, la terminologie biblique, la Bible utilise le mot « spirituel » pour euh, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous suivez Pour ceux qui sont les enfants de Dieu, parce que la Bible va déterminer trois types d'hommes. Il y aura l'homme animal, l'incroyant, il y aura l'homme charnel, le croyant, mais qui vit dans la chair, okay? et il y aura l'homme spirituel, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Si vous me suivez, dites « on te suit ». Si vous me suivez bien, dites « on te suit bien ». Vous comprenez Donc, c'est important que vous puissiez comprendre euh, la composition alors de la dimension spirituelle de l'homme. Tout à l'heure, à la fin de l'enseignement, je vous euh, parlerai de l'homme spirit versus l'homme spirituel. Et je vais vous expliquer des choses que certains incroyants qui pratiquent euh, les, les sciences occultes font et la Bible donne des explications à ces phénomènes et à toutes ces choses. Est-ce que vous me suivez on va parler de ça tout à l'heure à la fin de la prédication. Mais on va continuer un tout petit peu sur euh, les trois dimensions de l'homme. Okay? L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'esprit, c'est la dimension spirituelle de l'homme qui ressemble à Dieu. Dieu l'homme a été créé à l'image de Dieu parce que l'homme est un esprit et Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, ça veut dire que quand il vous parle, il parlera à votre esprit et votre esprit donnera l'information à votre âme, et votre corps, par votre bouche, va répéter les informations, vous comprenez, par le soi-disant, Dieu m'a dit que. Tout le monde me comprend toujours Si vous me suivez, faites comme ceci, si, faites comme ceci, si, faites comme ceci, si, comme ça. Si. ok, super, très bien. Vous êtes toujours avec moi Donc, euh, on va continuer dans l'étude de la dimension spirituelle de l'homme. Nous avons vu que l'esprit humain a trois principaux organes trois principaux organes est-ce qu'on peut réafficher les organes de l'esprit humain donc on a vu que l'esprit humain a la conscience a l'intuition et à la communion et on a vu que la conscience c'est quoi c'est cet organe dans notre esprit qui nous permet de discerner le bien et le mal et qui nous culpabilise lorsque nous avons fait quelque chose de mauvais tout le monde me comprend ici Ok? et tout le monde a la conscience même les incroyants ont la conscience. Est-ce que vous me comprenez Vous êtes toujours là Et on a vu au troisième culte que la conscience, on peut la tuer. S'il y a des domaines où vous faites beaucoup de mal, où vous faites des péchés, et après l'avoir fait, euh, vous avez l'impression que vous ne vous culpabilisez pas, c'est tout simplement parce que votre conscience est morte dans ce domaine. Sachez que votre conscience peut être vivante dans un domaine et morte dans un autre domaine. Et quand votre conscience est morte, c'est dangereux. Parce que c'est là où les gens n'arrivent plus à discerner ce qui est bien avec ce qui est mal. C'est là où certaines personnes prennent le bien pour le mal et le mal pour le bien. Si vous êtes avec moi, dites « on te suit ». Est-ce que vous me suivez attentivement Par exemple, votre conscience peut être morte concernant le mensonge. Et elle peut être bien vivante concernant la violence. Il y a certaines personnes, leur conscience est bien morte concernant la violence Mais leur conscience est bien vivante concernant le vol. Oui, il y a des gens comme ça Ça dit dire te taper, c'est facile Est-ce que vous suivez Quand il démarre au quart de tour, il peut te mettre une pente Est-ce que vous me suivez Vous êtes toujours là Vous me suivez attentivement hein? Ça vous rappelle l'histoire des jeunes là que je raconte souvent J'aime bien raconter ça il y avait des jeunes à l'église. <rire> il y avait des jeunes à l'église, ils n'étaient pas encore vraiment sanctifiés, vous savez. Et euh, le responsable des jeunes de l'époque, il est, euh, euh, il a pris le bus un jour et il voit le bus est en, est en arrêt. Et il y a des gens qui sont descendus, tout ça. Et à ce qu'il paraît, le bus ne voulait pas démarrer. Quand il monte, il demande au chauffeur, mais pourquoi le bus ne démarre pas euh, le chauffeur dit non tant que les jeunes qui sont derrière, les deux jeunes qui sont derrière dans le bus ne descendent pas, je ne démarre pas le bus. Quand le responsable des jeunes monte dans le bus, il regarde ces deux jeunes de l'église. Il dit, oh mes frères, et il va voir les deux jeunes de, de, de l'église, il leur dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé Et là l'un d'eux dit, ah non, non, non, je ne vais pas descendre, je ne descends pas. Et l'autre dit aussi, je ne descends pas. Et euh, le responsable des jeunes dit, non mais c'est pas grave, descendons tous, on va prendre notre bus, libérer le bus, laisser le démarrer. Et là, il y a l'un des jeunes qui dit, ah non, non, non, je ne descendrai pas, il est trop impoli ce chauffeur. S'il continue, je vais lui foutre une patate ce bâtard. Il <rires> ah, est chrétien, chrétien. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, les l'épreuve de la chrétienté de quelqu'un, c'est pas l'église qu'on les a. C'est à la maison qu'on les a. Et c'est pour ça que j'aime quand vos parents nous appellent. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est là où on voit si à la maison vous êtes vraiment des chrétiens. Parce que beaucoup ici le dimanche, ils sont chrétiens. Pendant la louange, ils se roulent même au sol. Ah oh, non là Dieu, est là. Oh, Dieu est là. Est-ce que vous suivez? Après quand on va à la maison, on va à la maison. C'est eux qui ne font pas la vaisselle. C'est eux qui ne sont pas des enfants modèles et exemplaires à la maison. Mais pourtant, à l'église, ce sont les plus grands spirituels. Tu ne peux pas être spirituel à l'église et païen à la maison. Vous me comprenez Ou le rapport avec la vaisselle Aussi, oh, il y a un rapport. Pourquoi Parce que tu dois être un enfant modèle. Si tu es chrétien, tu dois être un modèle. À la maison, tu dois être un modèle. Sinon, tes parents vont douter de ta chrétienté. Et si parfois vos parents combattent l'église, c'est parce que vous êtes, vous n'êtes pas des modèles à la maison et ils pensent que c'est ça qu'on vous enseigne à l'église. Alors qu'on ne vous enseigne pas ça tous les dimanches ici, je vous dis d'être des modèles à la maison. Les dimanches. Pourquoi Parce qu'on ne prêche pas l'évangile qu'avec le blabla. C'est avec le comportement aussi. Et vous êtes jeunes, vous suivez vous êtes jeune, comment est-ce que vous montrez que vous êtes chrétien Vous montrez que vous êtes chrétien à la maison. Est-ce que vous me suivez Vous montrez que vous êtes chrétien à l'école. Si à l'école le païen. Ok, insulte le professeur. Toi aussi tu viens insulter le professeur. C'est quoi la différence entre toi et le païen C'est normal que quand tu invites ta, ta, ta, ta, ta condisciple de classe, ta camarade de classe, la camarade de classe refuse de venir. Parce qu'il n'y a pas de différence entre ta vie et la sienne. Donc elle va venir dans ton église. Pourquoi Est-ce que vous me suivez attentivement il n'y a pas de différence. Non, c'est trop calme ici. Si c'est trop calme, peut-être que je suis en train de toucher un point là. Et il faut que j'insiste. Est-ce que vous me suivez? Ça te sert à quoi d'être chrétien à l'église dans le bus es païen? Vous me suivez? Il faut être différent. C'est important que vous, vous soyez différent. Gandhi a dit, les chrétiens, je ne les aime pas. Il dit, le Christ, je l'aime. Gandhi dit ça. Jésus, je l'aime. Mais les chrétiens, je les aime pas. Parce qu'ils ne sont pas comme leur Christ. Vous me suivez attentivement Vous êtes toujours là Vous êtes un peu trop calme et vous êtes suspect. Hmm? C'est la chaleur, hein Tout à coup, il fait chaud, c'est ça Hein? La conscience oh, Après, il y a quel organe Il y a l'intuition Dites intuition Intuition, intuition c'est cet organe de l'esprit Qui te donne des informations de façon surnaturelle Il n'y a pas d'autre façon d'avoir ces informations-là que par intuition Est-ce que vous comprenez Et vous n'avez pas besoin d'être chrétien hein, pour que votre intuition fonctionne hein? Est-ce que vous comprenez Certains d'entre vous, euh, vous avez échappé à des dangers parce que vous avez suivi votre intuition. Est-ce que vous suivez ça Vous étiez à un endroit, vous sentiez tout simplement qu'il faut que vous quittiez l'endroit. Quand vous quittez l'endroit, vous entendez une heure plus tard, il y a eu une fusillade. C'est votre intuition. Votre esprit a été en avance. C'est important que vous compreniez que votre esprit euh, ne connaît pas la notion de temps. Dans le monde spirituel, il n'y a pas la notion de temps. Le temps existe dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez ça est-ce que vous savez qu'il y a des dimensions dans l'univers même où la notion de temps n'existe plus Quand vous entrez dans les histoires d'années-lumière, ça devient très compliqué. Parce que si on crée une machine qui peut aller très vite à des années-lumière, vous comprenez, les scientifiques disent que le temps que tu ailles et que tu reviens, la Terre aura déjà totalement changé. Ça veut dire qu'il existe des points quelque part dans l'espace où la notion de temps n'existe plus. Ça veut alors dire que la notion de temps est liée typiquement à notre monde physique et le monde spirituel ne connaît pas la notion de temps Si le monde spirituel ne connaît pas la notion de temps Alors ton esprit peut être en avance par rapport à ton corps Si ton esprit en avance par rapport à ton corps Ton esprit peut connaître des événements Avant que ton corps ne puisse les vivre Vous êtes toujours avec moi là Est-ce que vous me suivez attentivement Et, et, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Vous allez par exemple euh, Voir certaines prophéties de Nostradamus Accomplir. Il y a certaines prophéties qu'il a, qui a, qui a dites, qui se sont accomplies. Comment il les a sues? Soit par une analyse correcte des événements passés pour prédire l'avenir, parce que nous étudions le passé afin de comprendre le présent pour pouvoir prédire l'avenir. Non, non, je vais redire. Je vais redire, je vais redire, je vais redire, parce qu'on dirait que c'est trop vite là pour vous. Vous savez, quand vous étudiez le passé de quelqu'un, vous pouvez comprendre son présent et prédire son avenir. Vous me comprenez attentivement tout le monde est avec moi? Est-ce que vous me suivez? Mais après, il y a aussi autre chose. Ton esprit peut être en avance. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Vous arrivez à un endroit et vous avez une impression de déjà vu. Vous dites, c'est bizarre, j'ai déjà vu ça, je me suis déjà retrouvé à cet endroit. C'est trop bizarre. Mais pourtant, quand vous regardez dans votre calendrier, votre agenda, c'est la première fois que vous venez là. Votre esprit a été en avance. Parce que l'esprit ne connaît pas la notion de temps. Si vous êtes avec moi, vous me dites « on est là ». On te suit attentivement. C'est autant de phénomènes spirituels que même les païens vivent et ils n'arrivent pas à expliquer. Mais nous on a la Bible, on a la parole de Dieu, on peut comprendre ces choses-là. Est-ce que vous me suivez attentivement L'intuition, l'intuition. Et, et j'ai remarqué que quand quelqu'un a une intuition qui est très développée, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, lorsqu'il devient croyant, lorsqu'il décide de marcher avec Dieu, le prophétique est plus facile pour lui. Parce que c'est l'organe qui te permet de travailler avec l'onction prophétique, l'intuition. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez? Et, et à ce qu'il paraît, les femmes ont une intuition plus développée que celle des hommes. Hein? À ce qu'il paraît. Pourquoi Parce que très souvent, les femmes sont, euh, sont très, très, très dans l'âme. Est-ce que vous comprenez et, et nous tous, nous savons que l'âme est le pont entre l'esprit, ok, et le monde physique. Est-ce que vous me suivez Elles peuvent observer. Et à force d'observer, leur esprit peut leur donner des informations surnaturelles qu'on va appeler « intuition ». Vous êtes toujours là Je redis bien « jusque là ». « Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour expérimenter ce que je suis en train de dire. » Ok Dans la parole de Dieu, il y a des passages où Jésus a su par intuition, où ce n'était pas le Saint-Esprit qui lui a révélé ça. La Bible dit qu'à un moment donné, il va se mettre à parler. Je ne sais pas si c'est un miracle qu'il va faire, quelque chose comme ça. Je pense qu'il va, il va dire à quelqu'un, « Prends ton lit et marche. » Et la Bible nous dit que les gens qui étaient là ont commencé à penser. Ils vont commencer à dire, « Mais lui se prend pour qui ?»« Depuis quand il pardonne les péchés ?» Et la Bible dit, Jésus sue par son esprit. ok. Et quand vous lisez ce passage, esprit, là-dedans, avec petit « e », ce n'est pas avec grand « e ». Parce que très souvent dans la Bible, quand c'est esprit avec grand « e », c'est Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Et quand c'est esprit avec petit « e », c'est certainement l'esprit humain, vous me suivez attentivement, ou bien une onction. Par exemple, l'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Par exemple, l'esprit d'Élie était sur Élisée, esprit avec petit « e ». Il ne s'agit pas de l'esprit humain, mais il s'agit de l'onction, il s'agit de la grâce, il s'agit de la mentalité parfois même, de la personne, si vous me suivez, dit « on te suit ». Vous êtes toujours là yes. Ok Donc Jésus l'a su comment Il l'a su par intuition. Ok Regardez, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit, euh, dit au, au, au deuxième culte. Et c'est quelque chose que j'ai dit très souvent, très très souvent. Vous savez, il faut avoir étudié la dimension prophétique. Il faut avoir grandi là-dedans. Il faut avoir fait des erreurs là-dedans. Avoir vu des gens faire des erreurs et euh, induire d'autres personnes en erreur pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il y a un moment où tu deviens tellement sensible spirituellement, tu as tellement travaillé ta dimension spirituelle que tes yeux spirituels sont ouverts, tes oreilles sont ouvertes, tes sens sont ouverts. Vous comprenez euh, Conditions favorable pour que l'onction prophétique travaille correctement avec toi. Est-ce que vous me suivez Vous me suivez Mais et pourtant... Vous pouvez voir des choses avec votre esprit que le Saint-Esprit ne voulait pas que vous voyiez. En fait, il y a un moment donné où vous développez votre dimension spirituelle de telle sorte que vous pouvez voir avec vos yeux spirituels comme vous voyez avec vos yeux naturels. Un moment donné, dans, dans le prophétique, un moment donné, dans la sensibilité spirituelle, vous allez croiser beaucoup de gens comme ça dans le corps de Christ, notamment euh, cette nouvelle génération de, de prophètes que Dieu est en train de lever. Est-ce que vous comprenez Vous les voyez faire les choses. Maintenant, je rentre dans ta chambre et je décris ceci. Il y a un buffet juste à côté et je vois ceci, je vois cela. Est-ce que vous comprenez cela se fait par l'onction prophétique, mais sachez aussi qu'il y a un moment où quand vous avez maîtrisé le don, vous pouvez le déclencher quand vous voulez, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. À partir de ce moment-là, Dieu doit être capable de te faire confiance, à partir de ce moment, tu dois agir avec la sagesse divine. À partir de ce moment, ce n'est pas tout que tu dois voir et que tu dois aller voir. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand je regarde souvent la télévision, certains de ces prophètes prophétisent, je regarde, il y a des choses qu'ils disent, je sais qu'au tribunal de Christ, ils seront jugés pour ça. Je le sais. Et comment je le sais Parce que quand je lis ma Bible, vous comprenez, euh, ils ne sont plus en accord avec la sagesse divine. Vous suivez ça Vous me comprenez My God, il y a certains qui me regardent, c'est comme si c'était vraiment très compliqué à comprendre. Mais regardez, je vais bien expliquer. Vous savez vous savez, le don, le don peut être perverti. <rire> Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Est-ce que je peux vous dire quelque chose Quelqu'un peut prophétiser sur vous et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il te le dise. pensez que, et la personne pense que parce qu'elle l'a reçu, ça veut dire qu'elle doit le dire. Non, tu es dans l'environnement favorable qui active ta sensibilité spirituelle, mais il y a une sagesse aussi que tu dois mettre en œuvre pour pouvoir exercer ça. C'est pour ça que beaucoup vont être jugés. Beaucoup vont être jugés au tribunal de Christ. Et je suis là, je m'assois, je suis dit « My God, c'est pour ça qu'on vous dit de lire la Bible. C'est pour ça qu'on vous dit de, de, de, de plus suivre la bible plutôt que les dons parce que quand vous suivez la bible les dons vont se développer de la bonne façon mais quand vous suivez les dons sans suivre la bible les dons vont se développer de la mauvaise façon beaucoup font des choses qui sont à la limite de la sorcellerie et ils appellent ça de faire quelque chose et que tu le fais, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui t'a inspiré de le faire. Vous me suivez attentivement Et tu pètes moins, hein? tu pètes moins pour ça. Hein? C'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous faisons. Et, et c'est l'une des raisons, vous allez remarquer, je peux faire six mois ici, je ne fais que prêcher, je n'exerce pas les dons. Est-ce que vous avez remarqué ça Je peux faire six mois comme ça, je ne le fais pas. Pourquoi Parce que je veux que vous puissiez vous attacher à la parole de Dieu. Vous comprenez Quand vous vous attachez à la parole de Dieu, le don va se développer tout seul. Vous allez voir, il va se développer tout seul. Les anges viendront même vous rendre visite pendant que vous êtes en train d'étudier la parole de Dieu. Mais si vous cherchez les dons, vous pouvez mal les exercer. Est-ce que vous suivez ça il y a beaucoup qui quittent des églises où la parole de Dieu est enseignée avec beaucoup d'équilibre, où on ne met pas trop en avant les dons. Je n'ai rien contre les dons spirituels, vous comprenez Ce sont des outils que Dieu nous donne pour exercer efficacement le ministère. Mais les dons sans la parole, c'est la sorcellerie est-ce que vous me comprenez Ça c'est important que vous puissiez comprendre ça. Le problème c'est que c'est grave quand même quand la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. On ne se rend pas compte que c'est grave. Ça veut alors dire que Dieu peut te donner un don que tu utilises mal. Vous me suivez attentivement Si vous ne comprenez pas cette histoire d'intuition-là, vous n'allez pas comprendre pourquoi les marabouts où les voyantes sont capables de te dire, tu as deux enfants, l'un s'appelle Adrien et l'autre s'appelle euh, Mathieu. Vous ne comprendrez pas. Comment ils ont su ça Leur dimension spirituelle. Leur esprit peut avoir accès à des informations. Est-ce que vous comprenez ça Et parfois ce sont des informations que des démons vont leur communiquer. Les démons, les chétanes. <rire> Est-ce que tout le monde m'a suivi ici yes. Est-ce que vous me comprenez yes. Ils vont leur donner. Vous êtes toujours là yes. Et vous allez croiser des personnes qui ont une véritable action prophétique, qui ont un esprit superbement bien développé et qui ne vont pas prophétiser, vous comprenez Selon la sagesse de Dieu. Vous comprenez ça et ce que je vous dis là, c'est très important parce que beaucoup ont foutu la vie de beaucoup de chrétiens en l'air hein, à cause de ça, hein. surtout les chrétiens qui vont courir après les prophéties. Je redis bien, je n'ai rien contre les prophéties, nous prophétisons dans notre ministère et nous croyons au ministère prophétique, nous formons aussi des prophètes. Mais bien aimé, Dieu veut lever une génération de prophètes équilibrés, Amen. des gens qui sont dans la parole de Dieu et qui ne peuvent pas faire n'importe quoi. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous pensez sincèrement que dans euh, l'histoire du riche et de Lazare, vous pensez sincèrement que si Jésus a su le nom du pauvre Lazare, vous pensez qu'il ne connaissait pas le nom du riche Cette histoire n'est pas une parabole, hein? c'est une histoire réelle. Hein? Jésus a peut-être eu une vision. Vous comprenez ça où il a vu le riche avec Lazare. Il a vu Lazare au sein d'Abraham et il a vu le riche en enfer. Mais quand il relate cette vision qu'il a eue, pourquoi il ne donne pas le nom du riche N'aie pas peur, frère, n'aie pas peur. est <rire> qu'il a sauté lui <rire> Pourquoi il ne le fait pas Pourquoi il donne le nom de Lazare et il ne donne pas le nom du riche Ok si cette parole n'est pas une parabole, c'est que c'est une histoire vraie. Si c'est une histoire vraie, euh, la vie de Lazare sur la terre, tout le monde pouvait la voir, tout le monde pouvait se la raconter. Si c'était la période de Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus a pu voir Lazare ou Jésus a pu voir le riche. Est-ce que vous suivez Mais ce qui se passe maintenant dans l'au-delà, comment est-ce que Jésus l'a su si ce n'est par vision Et quand il raconte ça, pourquoi il ne donne pas le nom du riche pourquoi il donne le nom du pauvre? Pourquoi il donne le nom de celui qui est au ciel et ne donne pas le nom de celui qui est en enfer? Parce que ce n'est pas vertueux de donner les noms des parents d'autrui qui sont en enfer. On appelle ça l'excellence morale. Ce n'est pas vertueux. C'est pour ça que ces personnes-là qui disent « Je suis allé, j'ai visité l'enfer et j'ai vu tel, j'ai vu Michael Jackson, j'ai vu ceci. » Moi, je te dis déjà, je t'annonce, tu seras surpris, tu vas voir Michael le ciel. Oh. Tu vas voir Michael le ciel. Je te dis la vérité. <rire> C'est lui qui va t'accueillir au ciel. Tu vois, il dit « <rire> Il y a des hommes de Dieu qui disent que dans les derniers instants de la vie de Michael Jackson, il a accepté Jésus. Est-ce que vous comprenez Il y en a qui disent ça en fait. Okay, il y en a qui disent ça, c'est possible. Vous suivez Nous avons tous été surpris d'apprendre que Bernard Tapie, dans ses derniers instants, il était suivi par un pasteur et qu'il s'est rapproché de Dieu. Vous suivez ça Donc, ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine de jouer à ce jeu-là. Ou vous dites que vous êtes prophète, vous allez voir un enfer Et votre spécialité c'est dire les noms des gens qui sont en enfer Comme si tu étais là quand il est mort Est-ce que tu sais si le dernier instant il a donné sa vie à Jésus Faites pas ça, ça sert à rien de faire ça C'est pas ça le prophétique Parce que vous serez surpris, vous arriverez au ciel, vous voyez ces personnes là Tu as dit mais c'est quoi, comment tu as fait Au dernier instant, vous comprenez ça Quelqu'un est venu lui prêcher l'évangile Et la personne s'est tournée vers Dieu Faut pas blaguer avec ça vous êtes toujours là yes. Ok, l'intuition On peut parler de la communion maintenant yes. On peut parler de la communion yes. Une autre partie appelée la communion Dans l'esprit humain C'est quoi la communion La communion en fait c'est cette partie De l'esprit humain Qui envoie un signal De manque De vide Profond C'est à dire que l'être humain peut être là il a tout, il a l'argent, il a le succès, il a les plaisirs de la vie, mais au-dedans de lui, il y a un vide qu'il n'arrive pas à combler. Est-ce que vous comprenez ça Et vous savez, ce vide-là, beaucoup d'artistes ont parlé de ça. Beaucoup de célébrités ont parlé de ce vide. Beaucoup de gens très riches ont parlé de ce, de ce vide existentiel. Est-ce que vous me suivez ce vide, c'est quoi C'est la partie de l'être humain, vous comprenez La partie de l'esprit humain qui te dit « j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu ». Quand ils ont ce vide, ils vont dans la drogue, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils vont dans l'alcool, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils vont dans, euh, euh, je ne sais pas, les, les, euh, ils vont dans les femmes, waouh, fouf. Et, et, et ils ne sont pas satisfaits. Eh, je vous vois déjà avec vos pensées bizarres, je brise au nom de Jésus, ok Oh, hein? <rire> Pour pas ça. j'ai déjà vu, j'ai tout le film là oh, hmm. Est-ce que vous me suivez Ils ne sont pas satisfaits Je connais une célébrité qui a dit euh, Après avoir chanté à des foules, devant des foules et des milliers de personnes okay, Quand je rentre dans ma chambre d'hôtel Je ressens un vide profond Même lorsque mes proches sont à côté de moi Et je suis entouré, je ressens un vide profond Ce vide là c'est quoi c'est la place de Dieu dans ton cœur qui doit être comblée. C'est la place qui revient à Dieu. Rien d'autre et personne ne pourra combler ce vide. Tu peux prendre une femme aimante, tu peux prendre un mari aimant, tu peux avoir des enfants formidables, tu peux être riche, tu peux être la personnalité appréciée des Français. Ton esprit te dira, « J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. » Et c'est le jour où tu accepteras Christ dans ta vie qu'il viendra combler ce vide et c'est cet organe dans l'esprit humain appelé communion qui fait ça et c'est présent chez tous les êtres humains, dis tous les êtres humains, il y a des moments de la vie où ce vide se fait plus ressentir qu'à un autre moment par exemple, pendant les décès, vous pouvez le ressentir. Pendant les anniversaires, vous pouvez le ressentir. Pendant les naissances, vous pouvez le ressentir. Pendant des licenciements, vous pouvez le ressentir. Pendant des accomplissements aussi, vous pouvez le ressentir. Ça dit que vous avez tout gagné et vous êtes là, vous dites, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je n'ai pas gagné, c'est Jésus. Are you with me? Yes. Vous êtes là? Yes. Faites comme ça si tu es là. Bouge ta pie, bouge ta pie, bouge ta pie, bouge, tapis, bouge, tapis, bouge, tapis, bouge, tapis, bouge, tapis, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge ta pie, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, ok? Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me suivez? Très bien, vous voulez qu'on avance un peu? Et c'est la communion qui pousse nos esprits à rechercher Dieu, parce que ton esprit recherche Dieu. Est-ce que vous suivez? Et tu le ressens comment? Par un vide. Certains vont le vivre même par une dépression inexplicable. Tu vois la personne, elle a une famille aimante. Euh, elle a de l'argent, elle a tout, parfois elle est célèbre, ok, mais elle est dans une dépression que tu ne peux pas expliquer. Elle-même, elle ne peut pas expliquer. Parce que ce vide, il est profond, il est spirituel, vous suivez, et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle à toi. Dis Amen, amen. C'est à ce moment-là que Dieu vient vers toi. Parce que vous savez, la religion, c'est l'homme qui s'approche de Dieu, le christianisme, c'est Dieu qui s'approche de l'homme. Est-ce que vous me comprenez Quand ce vide s'exprime, Dieu vient vers toi. Et Dieu te dit, c'est bon, tu peux lâcher prise. Je vais prendre le contrôle. Vous êtes toujours là Qui me suit Qui me suit Qui me suit Qui me suit Qui me suit Tu me suis Tu me suis Tu me suis Tu me suis Tu me suis Qui connaît cette chanson Qui me suit Qui me suit Qui me suit Qui me suit Qui me suit Tu vas la ça, Ok. Qui me suit Qui me suit Qui me suit Qui me suit Qui me suit Si tu ne danses pas ici, c'est que tu as dansé ailleurs. Vous êtes toujours là yes. Vous voulez qu'on avance un peu yes. Ok, très bien. Il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme spirituel et l'homme spirit. On va en parler un tout petit peu, ok L'homme spirituel et l'homme spirit, c'est important. Quand vous avez vu l'intuition, et vous savez que l'esprit d'un être humain peut connaître des choses de façon surnaturelle, vous arrivez à comprendre pourquoi vous avez toujours dans votre famille une tante là qui prédit toujours tout. Et ça, ça à... Il rigole, hein Parce que dans, dans chacune des familles, il y a toujours quelqu'un comme ça. Hein? Dans, dans les familles, il y a toujours tout. Il y a toujours, toujours quelqu'un, tu vois, vous avez l'impression qu'elle, elle voit toujours le monde des esprits, elle est bizarre, vous comprenez Et il y a toujours un escroc aussi dans une famille, vous suivez Et c'est bizarre, on trouve toujours un dépressif, vous savez, c'est l'oncle ou la tante qui pleure tout le temps. Vous suivez Et en passant, on a toujours une tante qui a la barbe. Je dis pourquoi c'est comme ça, Seigneur Pourquoi dans toutes les familles, il y a toujours des trucs bizarres comme ça <rire> C'est juste pour vous montrer. Que non, vous savez, vous vous plaignez de vos familles. Mais sachez qu'il y a des familles qui vivent même pire. Des familles qui vivent ce que vous vivez, il y en a qui ont vécu pire. On a toujours tendance à se comparer aux autres et à penser que les familles des autres sont meilleures. Si Dieu vous a envoyé dans cette famille... Il sait pourquoi il vous envoie dans cette famille. En vous, il y a l'énergie. Soit de sauver cette famille, soit d'être un modèle dans cette famille, vous comprenez. En vous, il y a l'énergie. C'est environ euh, à 13-14 ans que j'ai arrêté d'admirer les familles des autres. 13-14 ans, j'ai commencé à être fier d'être un Tsingé. Je me suis dit, je suis fier, je suis un tchengue. On est pauvres, mais je suis fier. Oui, les rats sont nos animaux domestiques, mais c'est bon, on est fier. Je dis, je suis fier. Oui, quand il pleut, l'eau rentre dans la maison, mais ce n'est pas grave, je suis fier d'être un trindé. Vous suivez Oui, bon, je, je mange une fois par jour, mais je suis fier. Ok Je commence à être fier de ma famille. Je me suis dit, non, si Dieu m'a envoyé dans cette famille, et, et et quand vous découvrez ce qui se passe dans les autres familles, la vérité, c'est là où vous voyez que votre famille est mieux. Parce qu'il y a des choses terribles, terribles, vous n'imaginez pas, qui se passe dans les familles des autres, terribles, c'est quand vous découvrez après. Et parfois c'est ici à l'église que vous savez ça, hein. quand ton frère partage ton témoignage, tu te rends compte que sa vie était pire que la tienne. Et tu te dis, oulala, là là, moi je suis bien. Est-ce que vous vous rendez compte que dans notre quartier, même les pauvres nous appelaient pauvres Ça veut dire qu'il y a une famille qui est toujours dans un état pire que votre état. Vous me comprenez Donc ça ne sert à rien de t'apitoyer. Okay? Dieu t'a envoyé dans cette famille pour que les choses changent. Amen. Dieu t'a envoyé dans cette famille pour que la malédiction s'arrête avec toi. Est-ce que vous me suivez attentivement Notre nom est honoré à cause de moi. Avant on ne connaissait pas les tsingé, maintenant on connaît les tsingé. Est-ce que vous comprenez Grâce à moi. Vous me suivez? Yes. Vous êtes toujours là? Yes. Qui est là? Vous faites comme ceci. Donc, je vous disais, l'homme spirituel est l'homme spirit. En fait, d'après la Bible, l'homme spirituel, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est d'après la Bible, c'est ça. Les incroyants qui pratiquent les sciences occultes la Bible ne les appelle pas des spirituels. Ce sont des spirites, ou comme vous dites, des spiritistes, je ne sais pas. Est-ce que vous suivez? Pourquoi Dieu interdit à l'homme de pratiquer les sciences occultes? Parce que le monde spirituel, là, si tu t'engages dedans, sans Dieu et les anges, tu peux mourir. Blaguez pas avec ça. Satan, quand il t'offre quelque chose avec la main gauche, il reprend cela avec la main droite. J'ai vu des familles aujourd'hui qui ont passé toute leur vie à fréquenter des féticheurs, des marabouts, des voyants lorsqu'ils étaient jeunes. Et leurs enfants aujourd'hui ont des gros problèmes de schizophrénie, de folie, toutes ces choses-là. Parce que ce n'est pas étonnant. Les démons que les parents sont allés provoquer dans leur jeunesse, ça poursuit les enfants maintenant est-ce que vous me suivez Blaguez pas avec ça. Parce que la Bible est claire. On ne doit trouver personne chez toi qui consulte les morts. Personne. Est-ce que vous comprenez La Bible interdit ça. Allez voir les voyants, les liseuses de bonne aventure, toutes ces choses-là. Les personnes qui pratiquent les sciences occultes, la Bible interdit ça. Et la Bible interdit ça pourquoi Parce qu'il sait que la personne qui dirige ces gens-là, il s'appelle Satan. Et il est très méchant. Vous êtes toujours là? Et vous allez les voir faire des choses. Ok? Vous allez les voir faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Et ça c'est important ce que je vais dire. Les dix prochaines minutes, ce que je vais raconter est extrêmement important. L'esprit humain est plus fort plus puissant, plus intelligent, a plus de connaissances, vous comprenez que le corps humain. Vous me comprenez attentivement Vous me comprenez attentivement Il y a des gens, ils peuvent sortir de leur corps, vous comprenez et soutenir leur esprit, euh, leur corps plutôt, et se mettre à léviter. Est-ce que vous Ça dit levé quitter le sol et levé. Et ça, c'est fréquent dans les sciences occultes. Hein? C'est fréquent dans certains, certaines zones où euh, euh, les occultistes veulent impressionner les gens, ils veulent te montrer. Et à ce qu'il paraît, on nous parle de, de ce monsieur-là qui était en Samarie avec, euh, avec l'évangéliste Philippe. Et l'apôtre Pierre est venu confondre ce monsieur. Il s'appelait comment Il s'appelait comment Il avait un nom, Elimas, le magicien c'est Elimas le magicien. L'histoire de l'église dit que ce monsieur impressionnait les gens en lévitant. C'est-à-dire qu'il pouvait être là et il vous parle, il est en train de léviter. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit qu'on disait que ce monsieur a la puissance dite la grande jusqu'à ce que Philippe vienne et démontre le contraire, jusqu'à ce que Pierre vienne et démontre le contraire. L'histoire de l'église dit que dans des circonstances particulières c'est pas euh, pas Philippe Elimas le magicien s'est converti dans des circonstances particulières à ce qu'il paraît, ça c'est l'histoire de l'église qui le dit euh, quand Pierre va venir retrouver Philippe euh, Elimas le magicien va faire un tour de magie il va s'élever il va léviter vous comprenez et quand il va léviter, Pierre va venir et il va avoir du discernement il va savoir que c'est de la magie et que derrière l'activité d'Elimas le magicien, il y avait des sciences occultes. Est-ce que vous me comprenez Et à ce qu'il paraît, Elimas le magicien va léviter, et Pierre va prendre la parole, et il va dire au nom de Jésus, je chasse le démon qui le retient, à ce qu'il paraît, le démon va partir, et Elimas va tomber. <rire> est-ce que vous suivez ça Vous me suivez attentivement Comment est-ce qu'il peut faire ça les esprits ont une force qui est plus grande que le corps. Et donc l'esprit humain a une force qui est plus grande que le corps. Donc l'esprit humain a la possibilité de soulever le corps. Est-ce que vous comprenez ça Il y a des personnes qui ont une force incroyable, vous ne pouvez pas imaginer, et vous savez que cette force-là, elle est surnaturelle. Est-ce que vous arrivez à me suivre Regardez, pour la petite histoire, je vais vous raconter un peu mon enfance. Dans mon enfance, il y avait ce qu'on appelait le « chang ». Le « chang », c'était quoi C'était en fait à ce qu'il paraît, tu allais voir un féticheur, il te mettait des petits trucs, tout ça, et il te mettait des, comment on appelle ça, des tessons de bouteilles, il les écrasait, et il mettait avec un breuvage, et il te dit, bois les tessons. Et tu prends, tu bois le tesson, les tessons de bouteilles, à ce qu'il paraît, rien ne t'arrive, et quand tu arrives, tu es habité maintenant par une force surhumaine, tel Astérix, et Obélix ayant bu une potion magique. Est-ce que vous suivez Et quand tu arrives, pendant une bagarre, okay, tu rentres comme en transe, et on ne peut pas te maîtriser. S'il y a 20 personnes, tu vas tous les taper. S'il y a 1000 personnes, tu vas tous les taper. Parce que tu es comme habité par une force surnaturelle. Comment est-ce que ces personnes-là font ça? C'est réel, c'est des choses que moi-même j'ai vues. Est-ce que vous me suivez? Regardez. J'ai vu quelque chose qui va vous surprendre. Ça, je l'ai vu, on ne m'a pas raconté un des cousins de mon, de mon père, il me disait tout le temps, non, moi, j'ai la gifle du gorille. chrétien, vous lisez la Bible, vous savez que Samson était équipé d'une onction qui lui donnait la force. Et vous savez que le diable imite juste ce que Dieu fait, ok? Regardez, il me dit, ça c'est des choses que j'ai vues, réelles. J'étais petit, hein, il me dit, moi, la grand-mère m'a mis un truc, j'ai la gifle du gorille. Si je te gifle, tu chies sur le champ. Bien-aimé, réel, on ne m'a pas raconté j'ai vu ce monsieur gifler déjà trois personnes dans toute ma vie. Les résultats, tu regardes le pantalon, la personne a chié. Après la gifle. Non, la première fois, non, la première fois, c'est un hasard. La première fois je me dis, non, c'est un hasard. La deuxième fois, quelqu'un avait énervé, on se baladait, tout ça, la personne l'a énervé. il a giflé, je regarde, il a fait caca sur le champ. Je dis, hum, ça commence à être bizarre ce, ce truc. La troisième fois, j'étais déjà chrétien, je prêchais déjà l'Évangile, vous comprenez Un autre cousin, l'a embêté, vous comprenez ça Et il a giflé ce cousin. Je regardais le pantalon, il a chié. Est-ce que vous comprenez ça Extraordinaire. Et à chaque fois qu'il le faisait, à chaque fois qu'il le faisait, il venait toujours me voir. Il me disait à l'oreille :« Oh là là, ce truc il est vraiment efficace. <rire> » Comment est-ce que ça s'est fait Par des forces surnaturelles, ok Par des forces occultes. Mais le problème de ça c'est quoi C'est que oui, tu as une force surnaturelle, ok il n'y a pas de problème. Mais il y a des trucs que Satan peut te mettre et tu auras du mal à te débarrasser. Il y a des personnes qui ont ça et ils ont des gros problèmes de cauchemar. Ils voient tout le temps des esprits bizarres les poursuivre les démons les poursuivent. Ils n'arrivent pas à dormir correctement en fait. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être dans le monde des ténèbres et ne pas être tourmenté par Satan. Vous me suivez attentivement? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Yes. Toutes ces personnes-là en fait qui ont une activité occulte peuvent vous surprendre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, Yongi Chaud dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez, j'ai commencé à m'intéresser à la puissance de Dieu parce que, la région dans laquelle je suis, les païens qui ne connaissent pas Dieu font des choses extraordinaires qui font peur. Il dit, je me suis dit non, si les païens arrivent à faire des choses aussi extraordinaires et que je presse un Dieu puissant, je dois faire plus qu'eux. Et ce que je fais doit être durable. Il dit, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au miraculeux, à la guérison des malades et à toutes ces choses-là en fait. Est-ce que vous comprenez Vous me suivez attentivement parce que c'est comme ça que le diable réussit à voir les gens. Regardez, on a eu un témoignage un jour ici du frère Olivier, un témoignage extraordinaire. Il raconte qu'un euh, jour un de ses cousins lui a fait un truc et, et le cousin lui a dit « Regarde, je vais te tirer dessus et rien ne va t'arriver. » Et à ce qu'il paraît, le cousin lui a tiré dessus à, à bout portant, vous comprenez Et il n'a rien eu, la balle ne l'a pas touché. Comment est-ce que ça se fait Ce sont des choses surnaturelles et des choses qui sont occultes. Est-ce que vous comprenez vous savez, c'est facile de dire, c'est faux, ça ne marche pas. Non, non, non. Quand vous lisez la Bible, vous savez que ces choses peuvent marcher parce que c'est de l'occultisme. Mais vous savez aussi que la Bible interdit ça parce que la Bible sait que c'est dangereux, toutes ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez attentivement? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, Dieu vous protège et vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là pour, pour, pour la protection de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'éternel est votre force. Ne craignez pas. Je peux vous dire que lorsque vous marchez dans la rue, si les gens veulent vous agresser, les anges de Dieu vont prendre votre part. Est-ce que vous me suivez? Un missionnaire un jour traversait une forêt dans la nuit. C'était une forêt où il y avait beaucoup de brigands. Et là, il y a des brigands qui se sont arrêtés, qui ont voulu euh, l'agresser. Et deux ou trois brigands comme ça sont venus l'agresser avec une lance. Et ils lui ont dit hey, « Hé, toi l'arrête arrête toi! » Et il s'est arrêté. Et il s'est retourné. Et les brigands lui ont demandé « Tu es seul? » Et euh, le papa missionnaire a dit, mais quelle question, je ne suis pas seul, vous ne voyez pas les milliers de personnes qui sont avec moi Et les brigands ont laissé tomber leurs lances. et le papa a continué son chemin Est-ce que vous vous rendez compte Le problème c'est que si on ne vous explique pas toutes ces choses là, vous aurez envie d'aller prendre le tchong Vous êtes toujours là Regardez, comme on parle de l'homme spirituel et l'homme spirit. je ne veux pas, généralement on parle de toutes ces activités-là, pour terminer, laissez-moi cinq minutes, on parle généralement de toutes ces activités-là, dans le mois où on parle des démons et toutes ces choses-là, parce que je ne veux pas que vous soyez naïfs. Ne soyez pas naïfs, ne soyez pas comme ces chrétiens en Occident euh, qui semblent dire que le diable et son activité n'existent pas. Ok je suis désolé, tu te lèves le matin, tu vois des oeufs cassés devant la porte de ta maison avec une poudre. Tu vois ça une fois, deux fois, ce n'est pas un hasard. Vous me suivez attentivement Surtout vous qui êtes dans le milieu du football, hein? il y a tellement de choses qui se passent. Il y a quelqu'un qui me racontait qu'il avait un camarade, un coéquipier, le monsieur ne l'avait jamais sans libre Vous suivez ça tous les jours de la semaine, il sentait bon. Mais le jour du match, il y avait une puanteur que personne ne comprenait. Et comme vous vous lavez, vous baignez entre vous, vous voyez. le jour du match, il avait toujours le même slip. Jusqu'à ce qu'il avoue à quelqu'un que ce slip-là, sa grand-mère lui a dit, ne lave jamais ça. Chaque fois que tu joues, tu le mets en fait. Le problème, c'est quoi C'est que le slip qui semble te faire gagner des matchs, c'est celui-là qui va te tuer un jour. Hein, le slip gorille, hein ah ouais, comme il y a la jupe du gorille, il y a le slip du gorille aussi. Vous êtes toujours avec moi oui. Mais quand vous êtes chrétien, ce ne sont pas ces choses-là que vous devez suivre. Amen. Amen. Vous devez faire confiance au Seigneur. Amen. Amen. Avant d'aller en match, prie en langue, la cassette, calale. Prie en langue, prends autorité. Est-ce que vous comprenez oui. Tu prends autorité. Oui. Euh, euh, euh, lorsque j'étais. Au lycée, on nous disait, on nous disait jusqu'à ce que je sois victime de ça. On nous disait qu'il y avait des personnes qui venaient en classe, et les premiers de la classe, les deuxièmes, les troisièmes, ces personnes-là venaient, ils mettaient des choses sur eux. Et puis, euh, euh, c'est comme si, ils disaient, ils récupèrent leur intelligence. Mais bon, moi, récupérer mon intelligence, je ne vois pas comment tu vas faire. Vous savez Jusqu'au jour où un jour, un collègue me donne un comprimé. Il me dit, prends ça, ça va donner la force. Et ma mère me disait toujours que toi, tu es naïf je ne me rendais pas compte que j'étais naïf j'ai pris le comprimé, je l'ai bien su, c'est comme un bonbon mmh, mmh. à l'épreuve du bac blanc j'ai dormi 3 heures, l'épreuve c'était 4 heures vous me suivez hein? et c'est là où vous devez avoir du discernement mon père m'a raconté un jour un truc il me dit, il était quelque part on avait mis du poison dans son verre okay? quand il a pris le verre, il a voulu boire le verre euh, euh, euh, a glissé il est tombé, il s'est cassé vous suivez Et à plusieurs reprises, cette personne-là a voulu l'empoisonner Mais ça n'a pas marché Et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est dit, "Mais bah tiens je vais venir moi-même avec mes trucs, je vais l'attaquer Et il arrive dans la nuit, ok le monsieur, c'est le monsieur qui va raconter hein, Donc je n'étais pas avec lui s'il vous plaît, donc ne me demandez pas, il va raconter ça Il arrive dans la nuit, euh, quand il vient, euh, il entend des gens chanter Déjà, il arrive, la porte a disparu L'homme spirituel versus l'homme spirit C'est ça le titre de la partie La porte a disparu et il entend les chants se déplacer de l'autre côté de la maison Et il se dit peut-être que la porte est là-bas Il tourne la maison, il va de l'autre côté, il n'y a ni porte ni fenêtre Il entend les voix qui se déplacent de l'autre côté Donc le monsieur va tourner toute la nuit Il ne trouve pas de porte d'entrée Le lendemain il arrive comme ça le matin Il dit à mon père Il dit mais c'est qui ton féticheur Tzengue Mon père me dit mais je n'ai pas de féticheur Non c'est pas possible que tu n'aies pas de féticheur Parce que tu es trop fort Je suis venu te chercher dans la nuit Je ne t'ai pas trouvé C'est qui ton féticheur Mon père dit je n'ai pas de féticheur Enfin si tu parles d'un féticheur Peut-être Jésus est-ce que vous me suivez Et il dit, mais ton Dieu-là, il est trop fort. Est-ce que vous comprenez Et c'est là où il avoue. Il dit, il plusieurs reprises, j'ai voulu t'empoisonner. Voici ce qui s'est passé. Et je suis venu dans la nuit, je me suis dit que je pouvais t'avoir dans la nuit. Voici ce qui s'est passé. Et mon père m'a dit, mais tu ne mourras pas. Mon père lui a dit, mais tu ne mourras pas. Vous savez pourquoi Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'homme de El Shaddai. Quelqu'un me suit ici ils vous chercheront, mais ils ne vous trouveront pas. Ils vous féticheront, mais ça ne marchera pas. Quelqu'un me suit ici Et ils ne comprendront pas pourquoi ça ne marche pas. Parce que tu es à l'abri du Très-Haut. Allons de El-Shaddai. Quelqu'un me suit ici Et je dis souvent. Tu fais les histoires des œufs là avec moi, tu viens déposer les oeufs, je vais prendre ça, je vais faire l'omelette avec Et je vais faire la photo, je vais mettre sur Instagram, je dis quelqu'un est venu mettre les oeufs ici Regarde ce que je fais de tes œufs. je bouffe ça devant toi et tu vas voir rien ne va m'arriver Parce que c'est lui qui habite à l'abri du Théau, repose à l'ombre de El Shaddai Vous me suivez attentivement c'est pour ça que vous devez vous attacher au Seigneur pour être protégé contre toutes ces choses-là. Quelqu'un me suit ici La vie dans laquelle nous vivons, elle est dangereuse. Nous ne connaissons pas les gens. Nous sommes dans les lycées, mais nous ne connaissons pas les professeurs qui nous enseignent. Nous ne connaissons pas les camarades de classe. Nous sommes dans des quartiers, mais nous ne savons pas ce que les gens font dans leur chambre. Nous sommes dans des équipes de football, mais nous ne savons pas ce que leur grand-mère a fait pour prendre notre place dans l'équipe de football ou dans l'équipe de honte. Ou dans la piscine, dans hein, l'équipe de piscine, je ne sais pas trop quoi. Est-ce que vous me suivez Natation, oui, voilà, merci. Quelqu'un me suit ici Est-ce que vous me suivez attentivement Amen. Attachez-vous au Seigneur. Dis « Je m'attache » au, au Seigneur. Et je suis, Et je suis protégé. protégé. Je suis un homme ah. spirituel. Ah, bien sûr que si tu es une femme, dis « Je suis une femme », ne dis pas « Je suis un homme », ok hein, Sinon tu es suspect. Amen. Ok, lève-toi quelques instants. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Dimanche prochain, on va commencer à voir les canaux par lesquels Dieu passe pour parler à quelqu'un. On va voir le témoignage intérieur, on va voir la voix intérieure, on va voir les visions spirituelles, on verra les extases, les visions écran. On verra toutes sortes de moyens par lesquels Dieu passe pour parler à un homme. Donc, ne ratez pas le dimanche prochain. Ok si vous pouvez être là, regardez en replay. Amen. Amen. Vous êtes là yes. Le gars qui m'a donné le comprimé là, vous savez ce qu'il m'avait fait J'étais déjà chrétien. Hein? Ma mère me disait, tu es en train de passer le bac, sois concentré. Vous savez quand on est en examen, vous savez comment on peut être distrait. Hein? Parce qu'on est tellement focalisé, non, l'école, je veux gagner le bac, je veux gagner le bac, il faut que j'aille en France. Mon père me dit, Ma mère me disait, non, sois focalisé, sois concentré dans tes études, mais spirituellement, sois alerte. Mais Maintenant, là, tu es naïf. Et je ne comprenais pas pourquoi il me dit, elle me disait que j'étais naïf. Là, le gars a commencé le premier coup, bam, il m'a donné comprimé. J'ai dormi trois heures. Et j'ai fait une rédaction qui devait se faire en quatre heures, une dissertation qui devait se faire en quatre heures, je l'ai fait en une heure. En une heure de temps. « Béni soit le Seigneur pour mon intelligence. » Vous suivez Parce que je m'en suis quand même tiré. Il faut que j'aille vérifier mon conseil intellectuel quand même. <rires> <rires> <rires> je sais, je suis modeste. Un mois et demi plus tard, il y a eu le bac. J'étais premier de ma classe. J'ai brillamment échoué. Et vous savez ce qu'il vient me dire Il me regarde, il me dit, <rire> ça c'est ce qui m'arrivait souvent. J'ai pris toutes mes malchances et je les ai mises sur toi. Je suis allé laver le corps et j'ai mis toutes mes malchances sur toi. Et c'est là où je me rappelais maintenant que le monsieur, pendant toute l'année scolaire, il me disait souvent, oh, allons euh, chez ma grand-mère étudier. Euh, euh, elle est, euh, il me citait le nom des quartiers qui étaient loin, loin, loin, loin perdu, perdu de, de Libreville. Est-ce que vous suivez ça? Non, laisse d'abord la musique toi aussi. Est-ce que vous me suivez? Il me disait d'aller loin, loin, loin. Donc, à chaque fois, et, et je ne voulais pas, c'est bizarre, mon intuition ça, ça ne collait pas. Et là il me dit, j'ai lavé mon corps, euh, j'ai mis toutes les malchances sur toi, c'est pour ça que tu as raté le bac. Ça c'est le genre de choses généralement qui m'arrivait. Ça m'est arrivé au CERB, ça m'est arrivé au brevet. Et là au bac, je me suis dit, il ne faut pas que ça m'arrive. J'ai lavé mon corps et puis j'ai mis toutes les malchances sur toi. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, tu ne me connais pas, tu ne connais pas mon père, tu ne connais pas le Dieu que nous servons. Si c'est toi qui as fait ça, tu vas rendre mon bac au nom de Jésus. Amen. Trois jours plus tard, on a affiché 21 noms qu'on avait oubliés et mon nom était dedans. Vous me suivez Trois jours plus tard, vous êtes toujours là Mais j'aurais pu éviter ça si j'étais un peu plus consacré, si j'étais un peu plus concentré, si j'étais un peu plus alerte. Ok Vous êtes toujours là Amen. Dis après moi au nom de Jésus, je suis concentré et je suis alerte. Je suis un homme spirituel, je le déclare au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Vous n'apprenez pas à identifier les signaux qu'il y a dans votre esprit, ce qui se passe dans votre âme et les sensations de votre corps. Vous ne saurez pas entendre la voix de Dieu et vous ne saurez pas la discerner. Donc la paix dont je vous parle, c'est cette paix intérieure. Et on va parler de cette paix lorsqu'on va parler du témoignage intérieur positif.